Chers traders et investisseurs, vendredi 28 février, bonjour. Alors, comme nous le craignons hier, nous sommes face à un couteau qui tombe qu'il ne faut surtout jamais rattraper. Mais n'oubliez pas que nous étions au plus haut lorsque tout cela a commencé. Donc, comme nous le craignons hier, il semble que la panique, en tout cas hier après-midi, cette nuit et ce matin, est atteint les investisseurs, nous sommes dans un puissant fond pour le moment et on ne peut strictement rien prévoir mais seulement naviguer à vue. Il est clair que si l'économie mondiale se grippe fortement et à grande vitesse, alors la baisse que nous vivons actuellement n'est pas terminée, il n'y a aucune raison. Mais si des nouvelles sanitaires rassurantes arrivent à très court terme, alors le rebond sera violent. Et croyez-moi, personne ne sait aujourd'hui l'issue de ces deux questions ou de cette alternative. Attendons, voyons, naviguons à vue le day trading des rois. Et d'ailleurs dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin...